Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va s'intéresser ce soir à ce petit objet. Une carte tout simplement, une carte de débit comme une carte bancaire qui s'appelle Coesia et qui est destinée aux bénéficiaires qui sont dans un plan d'insertion dans la CNGT. Pour en parler ce soir, nous recevons euh, Louisa Lolia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'animation territoriale d'insertion de la CNGT et effectivement on va parler de ce petit outil euh, qui permet en fait, euh, ben, souplement, d'alléger euh, les versements des aides aux personnes bénéficiaires et leur faciliter la vie pour les paiements. De quoi s'agit-il exactement Exactement. Donc, il s'agit d'une carte d'aide individuelle à la levée des frais à l'emploi, donc à destination des participants du PLI, donc du plan local pour l'insertion et l'emploi de, de oui. la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. On est sur un financement à 75% du Fonds social européen. C'est une solution qui permet effectivement euh, d'apporter une réponse aux dépenses que va rencontrer un demandeur d'emploi qui est dans une démarche d'insertion formation, emploi ou création d'activité. Euh, pratiquement avant, euh, ce bénéficiaire avait un carnet de chèques euh, comme un carnet de bons tout simplement aujourd'hui il a une carte prépayée Exactement, donc avant on avait une solution matérialisée qui était les chèques accompagnants personnalisés mmh. qui se présente exactement comme les tickets restaurant oui. pour les salariés mais on a rencontré des contraintes avec la crise sanitaire pour la distribution, donc on a pensé à mettre en place une solution totalement dématérialisée donc qui est celle-ci, et donc le bénéficiaire il a une carte qui est tout simplement une carte bancaire Mastercard avec, avec laquelle il peut faire ses paiements. Voilà, payer. Euh, alors on va parler justement euh, les critères d'éligibilité euh, pour être bénéficiaire de cette carte parce que c'est pas pour monsieur et madame tout le monde non. il y a vraiment des conditions pour cela Exactement, donc déjà faut résider sur l'une des cinq communes du Nord-Grande-Terre oui. il faut être participant donc avoir signé un contrat d'engagement dans le cadre du plan local pour l'insertion et, et l'emploi oui. et il faut bien sûr justifier d'une démarche d'insertion, emploi, formation, création d'activité euh, et bien sûr vous avez des dépenses qui sont éligibles, qui sont liées à votre insertion. Donc on est sur des frais de restauration, par exemple, sur de la mobilité. On est sur de l'habillement aussi, puisque c'est aussi euh, s'acheter une tenue professionnelle. Euh, et c'est également des frais de garde d'enfants quand euh, la personne est, est concernée. Oui, également payer euh, son carburant pour se oui. déplacer également. Euh, voilà, oui. exactement. Encore le transport en commun. Vous avez justement des moyens de contrôler les dépenses qui sont faites avec euh, cette carte une fois qu'elle est allouée Totalement. Les dépenses sont reliées à une plateforme. Une plateforme, mmh. nous, nous avons en temps et en heure donc euh, le listing de toutes les, les dépenses qui sont faites individuellement et euh, de manière collective aussi, puisque le compte même est détenu par la communauté d'agglomération du nord Est-ce que la carte est paramétrée et qu'elle empêche finalement une mauvaise utilisation de l'usager allez, il ne va pas se payer un voyage avec... Totalement. Oui. Il y a un paramétrage. Donc, euh, on est sur des démarches d'insertion, oui. donc sur des dépenses liées à votre insertion. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas acheter euh, du tabac avec, euh, ou encore de l'alcool ou, ou encore, par exemple, se payer un voyage ou un séjour. Ce n'est pas possible. On est vraiment sur un paramétrage euh, qui inclut des dépenses nécessaires et donc qui sont indispensables dans vos démarches d'insertion. On a parlé de déplacement, on a parlé de restauration, par exemple. Oui. Quels sont les montants alloués euh, sur ce type de carte. On est sur un montant moyen qui peut varier entre 600 et 900 euros en fonction effectivement du parcours de la personne. On a des demandeurs d'emploi qui au sein du pli font des actions de remobilisation, ça peut être peut-être de l'initiation informatique, mmh. ensuite rentrent dans une formation qualifiante, ensuite trouvent un emploi tout de suite. Donc là, ils peuvent atteindre le plafond que nous avons fixé à 1800 euros. On imagine que la carte est programmée également dans le temps, on ne l'a pas à vie non, pas du tout. On ne l'a pas à vie. On l'a sur la période de la programmation. Une programmation du pli peut durer entre 2 à 3 ans. Et donc le selon le, projet du, bénéficiaire, selon le oui. projet du bénéficiaire, il en bénéficie jusqu'à la fin, ce qu'on appelle une sortie positive, à ce qu'il rentre durablement sur le marché de l'emploi. La carte Cohésia de la CNGT, du pli de la CNGT, a été lancée en fin d'année dernière, quasiment ici sur les 5 communes du territoire. Exactement. On en est à combien de bénéficiaires aujourd'hui On est à 200, 200 bénéficiaires donc qui ont tous justifié d'une d'insertion d'insertion, emploi, formation, création d'activité. Et on pourrait estimer à combien de bénéficiaires sur ces cinq communes ben, Quand on voit que les critères d'éligibilité au sein du PLI et des demandeurs d'emploi de longue durée sont des bénéficiaires du RSA, on sait par exemple sur le territoire, on a plus de 6 000 bénéficiaires du oui. RSA, ne serait-ce que, que sur le territoire de la CNJT. Donc Ce qui veut dire qu'en fait c'est une solution qui serait possible et, et oui. attribuée à plus de 6 000, euh, demandeurs d'emploi. Oui, en tout cas, dès lors que vous rentrez dans une démarche d'insertion et que vous participez au plan local d'insertion, du CNG, de la CNGT. Pardon. Euh, juste un mot sur le côté innovant de la démarche, parce que euh, s'il faut le dire, c'est une démarche qui euh, euh, est nouvelle sur l'ensemble du territoire national. Exactement. On est sur de l'innovation sociale, puisque des aides individuelles à l'emploi, euh, il en existe. Hein. Il y a des demandeurs d'emploi qui sont en formation, qui oui. reçoivent effectivement des défraiements. Le plus souvent, ces aides individuelles sont attribuées directement aux, aux, aux demandeurs d'emploi et donc arrivent sur son compte. Mais on sait que quand on a en démarche d'association, très souvent, ben on a des difficultés financières qui font qu'on a découvert au niveau du compte. Oui. Là, on n'intervient pas du tout au niveau euh, du compte bancaire. bancaire. Oui. Non pas oui. du tout. Il ne s'agit pas de virement. La carte est simplement créditée directement. Exactement. Oui. La carte est créditée et remise avec un code PIN que vous pouvez utiliser et le compte même est détenu par la communauté d'agglomération du nord vent Ça permet, on imagine, à l'usager de maîtriser ses dépenses parce qu'il sait quel est le budget qu'il y a sur, euh, sur la carte. Exactement. Il a une application, d'ailleurs, où il peut consulter euh, son solde et dès que la carte est créditée, il reçoit un petit sms mais qu'elle a été créditée de tel montant. Est-ce que vous avez des retours également des, des commerçants euh, qui ont eu à, à avoir ce type de client avec ces cartes-là Est-ce que finalement, eux aussi, c'est un soulagement pour eux ben, C'est un soulagement parce qu'on sait que euh, tous les autres dispositifs euh, d'aide sociale, euh, ils ont effectivement un travail administratif donc, à faire pour pouvoir effectivement, récupérer les sommes. Ils ont aussi une marge euh, qu'ils perdent sur ouais. la gestion même du dispositif alors que l'on non. C'est payé, payé directement. C'est payé directement. Ils récupèrent l'argent directement sur leur compte bancaire. Alors, on Asie, dit, projet innovant sur le territoire de Guadeloupe et donc à l'échelle nationale on vise un, un label pour cela et pourquoi pas euh, euh, que cette démarche guadeloupéenne du Nord Grande Terre puisse toucher l'ensemble de l'archipel demain et pourquoi pas faire valeur d'exemple à l'échelle nationale bah, c'est l'objectif, là on vise un, un label un label d'innovation mm -hmm. avec les interconnectés euh, mais l'objectif effectivement c'est que cette innovation puisse bénéficier à tous les demandeurs d'emploi du territoire qui sont en marges d'insertion et qui euh, euh, ont une réelle motivation à s'insérer ou à se réinsérer donc on sait en matière euh, d'insertion le chef d'office et le conseil départemental donc il y a un gros travail partenariat qui mmh. sera fait avec le conseil départemental de manière à, à pouvoir vraiment euh, permettre à tous les demandeurs d'emploi qui justifient une démarche d'insertion de pouvoir bénéficier de cette solution et les éviter en tout cas euh, de mmh. pouvoir avancer les frais liés à leur insertion, leur réinsertion Alors pour préciser, les montants qui sont alloués sur la carte en question, ce sont des aides euh, qui existent hein, depuis un, un petit moment, qu'elles sont-elles On peut les rappeler Ce sont des aides qui qui viennent Alors, euh, des, des projets, en tout cas, d'aide euh, aux freins à l'emploi. En tout cas, lever les freins à l'emploi, c'est la volonté, en tout cas. Voilà, oui. donc on intervient sur les questions liées à la restauration, mm -hmm. l'habillement, mm -hmm. la mobilité. Euh, on est aussi sur la garde d'enfants, euh, voilà, également. Euh, donc ce sont les principaux freins à l'emploi que peut rencontrer un demandeur d'emploi sur le territoire. Oui, oui, je parlais de fonds nationaux, de fonds européens également, euh, qui participent à tout cela. Hein. Exactement, on est 75% de mm -hmm. financement avec le Fonds social européen et les autres 25% on est sur la communauté d'agglomération du nord grand -terre. Alors cette carte euh, dématérialisée pour sa fonction, mais matérialisée euh, sous cette forme, euh, elle est en partenariat avec un système qui existe déjà hein, quand même sur le territoire, c'est la carte euh, Up Coesia. Exactement, oui. avec le groupe Up, hein, oui. qui, est, euh, qui est un groupe qui est déjà très connu dans le cadre de l'économie sociale et solidaire oui. et dans le cadre de l'insertion, qui est le porteur de projet, donc qui nous a aidé euh, tout au long donc à mettre en place, via un marché public, à mettre en place cette solution sur le territoire. Parlons des aspects pratiques, parce qu'on l'a dit, finalement, elle permet de, de, de résoudre certain nombre de problèmes, de sécurité, ne pas avoir forcément de l'espèce sur soi, euh, euh, gagner du temps pour effectuer ses paiements, ça veut dire éviter d'aller, on imagine, faire la queue à la banque ou ailleurs pour pouvoir récupérer son, son argent, ses aides. Euh, mais euh, concrètement, est-elle est, est -elle nominative Comment ça se passe au niveau de sécurité d'utilisation de la carte Pas du tout. Donc Elle n'est pas nominative. Donc, vous avez un code PIN, puisqu'il s'agit d'une carte bancaire Mastercard. Donc Vous avez un code PIN donc, qui, qui permet de sécuriser notamment les paiements. Elle ne permet pas le paiement son contact, ni le paiement non plus en ligne euh, et par contre c'est une carte qui est appareillée par contre via la plateforme votre nom apparaît au niveau du relevé des dépenses. Oui, ça permet à la collectivité de voir effectivement quel type de dépense il faut être clair là-dessus, euh, l'usager ben, euh, on saura ce qu'il a dépensé avec la carte. Oui, et même ce qu'il a essayé de dépenser qui qu n'était pas une dépense Oui, difficile. donc pour les petits malins, n'essayez pas effectivement <rire> d'aller faire d'autres dépenses. Un dernier mot sur cette carte Coesia on l'a dit, elle est sur le territoire de, de la CNGT programmation sur... Deux 2 à trois ans, mais c'est vraiment en fonction euh, du projet euh, de, du bénéficiaire. Voilà, du projet et surtout de sa, de sa motivation. Et on imagine qu'il y a donc des barèmes qui sont décidés quant au montant alloué. Voilà, oui. alors on a des barèmes qui sont décidés en comité d'intégration et de suivi de parcours. Très bien. Ce comité d'intégration et de suivi de parcours est composé du pôle emploi, du conseil départemental, de la mission locale, des CCAS, des services d'insertion, euh, des communes, du cap emploi également. Euh, ce sont tous des professionnels euh, qui sont autour de la table et donc qui, en fonction euh, de la motivation, mais du parcours du participant également, des difficultés qu'il peut rencontrer, on décide l'ensemble de montants qui reste effectivement dans le barème maximum. Très bien. Pour terminer, alors on imagine qu'ils sont nombreux à regarder ce rendez-vous ce soir. Euh, comment faire pour solliciter cette carte Coesia Déjà, il faut devenir un participant du pli. Et donc, pour devenir un participant du pli, vous pouvez effectivement demander à votre conseiller, Pôle emploi, Mission locale, CCAS, qui sont des prescripteurs du pli. En démarche personnelle, vous avez un numéro de téléphone qui est le 05 90 48 77 80, une adresse mail qui est le pli plie guadeloupefr Voilà, en tout cas, vous avez tous les renseignements pour pouvoir, pourquoi pas, être bénéficiaire de cette carte Coésia, on l'a dit, innovation sur le territoire de Guadeloupe. Merci, Louisa Lolia, de nous avoir tout Merci. expliqué. Et euh, nous, on vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes.